Salut à toutes et à tous, même compagnie Deuxième épisode des réactions Reddit de la communauté sur Sons of the Forest les amis Avec je l'espère des nouvelles pépites encore bien sympathiques à découvrir Déjà dans un premier temps, regardez comme c'est trop mignon Jonah Drouse qui a fait ce dessin Virginia qui s'occupe de Kelvin Alors j'aurais préféré que elle s'occupe de moi J'adore, bravo pour le travail en tout cas Come on down to Diamond City Survivor Mais c'est des malades Bon ils sont multijoueurs, hein. ils sont plusieurs euh, je sais pas s'ils sont que deux, c'est absolument fou. Non mais jamais de la vie, mais ça demande beaucoup trop de bois, mais ils sont trop fous. Vous savez quoi, ça me décourage. Quand je vois ça, ça me... ça me décourage. Avoir une belle promenade relaxante à travers les bois quand soudainement vous entendez... C'est tellement ça, mais c'est tellement ça... OV, tu viens d'avoir l'appel. Ah ouais, mais tu finis en sang. Hein. C'est d'ailleurs la première cave que j'ai clean. Proprement. Elle a galère à avoir la pelle Ça c'est vraiment ce que je disais, c'est un scandale je trouve le, le, le jeu est vraiment bien, il y a des critiques qu'on peut faire Mais le coût de la pelle c'est quelque chose que je ne comprends pas On est capable de fabriquer des outils, on peut fabriquer une hache, euh, des, des petites armes et tout Même la terre tu peux la creuser à la main si tu veux tu vois Donc pourquoi, qu'est-ce qui t'empêcherait de crafter une pelle Alors oui c'est pour que le jeu soit quand même pas si simple Mais voilà moi je trouve ça quand même assez abusé La, la, la cave qu'on doit faire, tous les mutants qu'on doit affronter pour récupérer une pelle quoi c'est assez scandaleux je trouve. Alors que par exemple un fusil à pompe, bah dès que t'as l'appel donc, un fusil à pompe ça se trouve mais super facilement quoi. C'est ça ce que je comprends pas. J'ai ajouté un quai à ma base dans l'espoir qu'il ramène des bateaux Oh c'est chouette hein. Alors c'est pas compliqué à faire là pour le coup mais c'est une très très bonne idée Mais je pense que de toute façon dans les prochaines mises à jour Il euh, y aura forcément la fabrication d'un bateau hein. C'est comme sur The Forest hein. D'ailleurs la fabrication de bateau elle devrait être t'imagines Tu peux customiser ton bateau comme tu veux quoi Virginia dormira dans un lit en bâton si vous faites un pour elle Mais non c'est trop choupinette Et, euh, et c'est tout quoi Elle est juste elle dort dans le lit quoi Non enfin je... bref je m'imaginais des trucs un peu Enfin je... je me suis dit sur un malentendu euh... Euh... Enfin bon bref <rire> Ok donc déjà il s'est mis dans une cascade Ah oui il s'est vraiment mis dans une cascade pour le coup D'accord Il a glitché c'est ça Ah oui il a glitché totalement Waouh <rire> C'est trop stylé Et là normalement t'es tranquille les, les mutants ils peuvent pas venir Waouh hein. le glitch quoi Oh putain c'est pas vrai Le mec il a dupliqué ses Kelvin Et je crois <rire> C'est incroyable Oh là là là là Est-ce que personne n'avait déjà remarqué comment Kelvin a l'air effrayant quand il s'assoit Mais là c'est pas qu'il s'assoit c'est qu'il passe la tête à travers euh, des bûches de bois. Wesh Avec son gros nez là on dirait moi Pourquoi <rire> il y a des modes maintenant Ça y est. Coucou C'est flippant hein Oh c'est cringe Kelvin garde toujours un oeil sur vous. Mais non, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Mais comment c'est... Oh là là là là, mais c'est... Ils sont en train de détruire le jeu, quoi Ah Ah, ça me met pas bien Trouve quelqu'un qui te regarde de la même façon que Calvin regarde le poisson. Ah, c'est adorable, c'est mignon. Il est amoureux, il est amoureux. Moi, je suis amoureux, j'ai le même regard. C'est-à-dire que toi, t'es mon petit morceau de poisson. Oh, you touch my tralala. Vos chances que Calvin vous tue dans votre sommeil sont faibles, mais jamais zéro. Psychopathe, c'est un psychopathe. Ça y est, je crois que j'aurais dû le laisser mort en fait, j'aurais jamais dû le, le faire revenir à la vie. Il va me faire un coup de crasse. Oh le seum, le seum, le seum, le seum On a déjà vu dans la précédente vidéo euh, Reddit que, euh, bah voilà, que les cannibales ils peuvent éjecter avec la bûche. Sauf qu'il était pas mort, mais là lui il est mort là, et ça, ça fout le seum. Moi, Kelvin, mes amis... Merde. Ah bah oui, oui, oui, oui, oui, voilà, ça j'aime dire un petit enfant, Kelvin, il fait que des bêtises Oh merde, je crois que j'ai fait une connerie Il s'en prend plein la face, Kelvin hein. Il y en a, il y en a quand même, ils ont, ils ont du talent de ouf hein. Moi, Virginia, et Kelvin le débile ah comme d'hab j'ai hâte de voir la suite de ce que la communauté va trouver Parce que vraiment ça va être de mieux en mieux euh, Très honnêtement ça va être de mieux en mieux Les amis n'hésitez pas à répondre au formulaire Je vous mets dans la description un google doc Où justement je vous demande vos avis sur Sons of the Forest Que vous jouez au jeu ou non Ça revient au même puisque vous êtes très certainement le spectateur Donc vraiment n'hésitez pas à répondre au formulaire que j'ai mis en description Ce sera pour une prochaine vidéo où On va voir justement l'avis de la communauté sur le jeu Donc n'hésitez pas ça fait plaisir sur la description Et comme ça vous participez finalement à la prochaine vidéo N'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire qui fait plaisir Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo C'était Mkolo もんだ